Ouais, Étienne Trimaille, euh, je travaille pour euh, Trolise, et puis euh, contributeur QGIS euh, par le cœur. Ah qu'est-ce que ça veut dire ça contributeur QGIS Cœur Eh ben je suis pas corps comiteur mais je fais quand même pas mal de petites contributions à droite à gauche euh, voilà, sur QGIS euh, quand je peux. Après le biais de la boîte, un petit peu plus sur QG Serveur, ouais. voilà c'est ça, et puis après bah, où on peut des fois mettre un petit peu sa petite patte, voilà, euh, sa petite touche de, euh, sa petite contribution quoi. Ok. Et ben bah, écoute, après euh, plusieurs années en distanciel, c'est vraiment bien de se retrouver en physique, de pouvoir boire des bières, parce que, <rire> hein, c'est ça, les visière euh, en visio, en visio c'est quand même pas ouf, donc euh, voilà, c'est quand même vachement bon. Les ateliers, c'était la première fois qu'on faisait des journées QGIS avec des ateliers. Ouais. Euh, ah oui, que en présentiel. Le voilà, mais ouais. en des, oui, des ateliers en présentiel. Ouais. Donc, euh, c'est vachement bien de, bah, de pouvoir partager comme ça, euh, juste euh, petit moment convivial dans une salle euh, très chaude. <rire> <rire> ah oui, c'est vrai. Ok, bah, trop bien. Merci. Voilà, de rien. Et bonne conf. Merci. Bonne